Bonjour Ardoñing. Oui, bonjour Voilà, Ardoning, vous êtes activiste euh, républicain, vous êtes conseiller départemental de Tivavon, conseiller municipal de Notogui euh, Diamant. Euh, déjà en tant qu'activiste, comment analysez-vous le problème euh, foncier au niveau de Ngor ou d'une manière générale parce que vous avez vécu une expérience au niveau de Notogui. Euh, comment voyez-vous cette question au Sénégal, la question du foncier Bon, la question des fonciers, ça doit être réglé euh, de façon définitive. Il faut une assise foncière donc pour régler la question des fonciers. Et pour la question de, de Ngor, oui, Angor, oui, Ango. il, il a, le maire Dongor, je l'ai entendu. Il a expliqué, il a dit qu'il avait entre, entretenu une discussion avec euh, la gendarmerie. La gendarmerie voulait euh, avoir euh, une brigade à Angor et que lui, il était est, il est, il est d'accord pour le joc-troyer 300, 300 mètres carrés. Mais la gendarmerie voulait 500 mètres carrés. Oui. Donc l'espace est, est de 6 000 mètres carrés. Euh, maintenant, la gendarmerie a fait des, des, des enquêtes. Il a trouvé que l'espace de 6 000 mètres carrés ça appartenait à l'État du Sénégal. Et ces 6 000 mètres carrés, c'est le patrimoine de, de Mord, le foncier de bord en mmh. bord, il n'y a pas de lycée, il n'y a pas d'hôpital. De, de, de, de, mmh. Donc, donc les, les enfants de, de ils partent à, à Wakam pour étudier ou bien ils partent à Iof. Euh, et et, et c'est ça qui, qui a animé les, les habitants de pour se révolter pour que les 6 000 mètres carrés, euh, que le maire occupe les 6 000 mètres carrés pour y installer, pour y faire des. Mmh. Pour, pour, pour faire là-bas un lycée ou bien euh, pour, euh, un hôpital. Oui. Maintenant, maintenant, le problème est que euh, gendarmerie, la gendarmerie ne peut pas prendre les 6 000 mètres carrés. Et, et qu'est-ce qui, qu qui va rester en bord Et c'est seulement les 6 000 mètres carrés qui, qui restent en bord. Donc, c'est inadmissible que, qu puisse, que, que la gendarmerie puisse euh, venir là-bas faire du forcing sur ces sur, sur, sur, sur français d'un bord. Donc, je, je, je soutiens la population d'Angor, et je, je, je soutiens aussi le maire d'Angor. D'accord. Mais pour vous, qu'est-ce que l'État du Sénégal doit faire pour régler globalement, pas à Angor ou à Noto euh, Jobas, mais pour régler le problème euh, foncier au Sénégal Qu'est-ce qu'il faut exactement pour éviter euh, voilà, les litiges fonciers Bon, pour éviter les licences c'est ce qu'il doit faire, oui. il doit laisser le, le, la terre aux habitants, aux populations. Mm -hmm. Laisser la terre aux paysans. Mm -hmm. Et la gestion des, des terres, il doit le il décentraliser, doit, il doit, il doit le, le, le oui. laisser entre les mains des collectivités territoriales. Vous pensez vie, que c'est la mairie qui doit gérer voilà, le bien foncier sûr. Oui. Bien, bien sûr, le maire, il n'est pas la population. Donc, il ne va pas faire quelque chose qui ne va pas plaire à la population. Donc, si, le, si, si, si, si le, les si de le ils les laissent entre les mains de, de la collectivité, territoriale, donc ça, ça va être. Ça, ça, ça, nous, nous aurons moins de problèmes et nous aurons aussi des solutions. Parce que à chaque fois que le maire veut entretenir des projets dans cette, dans, dans cette terre, il va consulter la population avant de, de, de, de, de, de, de faire des projets avoir de couper les, les terres. Donc, c'est ça la meilleure solution pour, oui. euh, pour éviter les, les, les problèmes fonciers. D'accord. Euh, vous, vous, vous vous activez dans, dans l'agriculture et on voit que euh, les paysans ont du mal euh, à accéder aux terres. Qu que, quel appel vous, vous lancez à ce niveau? C'est ça. Euh, en fait, il faut que je, je l'État le euh, laisse les terres aux paysans, aux, aux agriculteurs. Oui. Donc on ne peut plus accepter que, que, que des privés ou bien des promoteurs puissent venir pour, euh, sur les, ce qu'on appelle le patrimoine de l'État ou bien ce qu'on appelle le, le domaine de des milliers d'hectares et laisser en rade les populations. Donc que ce soit les étrangers, que ce soit aussi les, les, les opérateurs économiques, les, les privés. donc c'est ça, ça ça peut plus continuer. Ce qui se passe en gauche, ça s'est passé en Nengres, ça s'est passé à Toben, j'étais à Toben, et ça peut se passer aussi dans d'autres dans sites. Et on là, on sera on sera là, on va aller, on va on va être à côté de la population pour qu'on qu respecte les populations, pour qu'on laisse les terres aux paysans. Et bientôt, on va lancer un grand mouvement, oui. un mouvement pour la défense des terres, pour la défense des paysans, pour qu'on laisse les terres aux paysans, aux paysans, pour que les paysans puissent, puissent cultiver leurs terres. Voilà. Parce qu'on ne peut pas cultiver en haut, on ne peut pas cultiver dans la mer, on ne peut cultiver que sur les terres. Donc, il faut qu'on laisse les terres aux paysans. D'accord. Euh, voilà. Comment vous voyez, Ardo, la, la tension politique actuelle du pays? Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces tensions et les nombreuses arrestations? On arrête même les, les journalistes partis par là. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Bon. Ouais. Bon, je pense que l'état du Sénégal doit, doit, doit arrêter. La justice aussi doit, doit, doit, doit, doit sortir, doit, ne doit pas se mêler des, des, des conflits politiques qui sont là. Donc, est, est il y a des conflits. De toute façon, on va vers des élections présidentielles. Qui dit élection présidentielle dit le pouvoir et l'opposition. Donc, la justice ne doit pas se mêler de, de, cette, de cette guerre, de cette guerre. Donc c'est ça, il faut que, il faut qu'on qu sorte la main de la justice entre le entre les entre les deux les deux les deux, les deux qui entre les, les deux entre, entre, entre les pouvoirs et l'opposition entre ces deux positions. Parce que toujours on voit que l'opposition, quand il quand il veut s'opposer, il, il, il y a la justice qui est là, qui, qui, qui, qui, euh, qui intimide les, les, les journalistes, qui intimide les opposants, qui intimide les activistes. Pourquoi Pour faire plaire au pouvoir. Et ça, ça ne peut plus continuer. Il faut que la justice sorte, que l'État sorte. Que l'État sorte, Oui, ouais, ouais. mm -hmm. c'est ça. Il faut qu'il ne qu qu qu qu se mêle pas. Il faut qu'il qu qu sorte euh, des, des affaires politiques, c'est ça. D'accord. Et que vous inspire la, la séparation entre euh, le président Idriss Sec et, euh, et le président Macky Sall bon, Moi, je ne dirais oui. pas à séparation. Séparation, oui. Parce qu'il bon, voilà, n'y oui. a, a pas de séparation entre Idrissa Sec et, et Macky Sall. Pourquoi Ils vous dites ça qui, ils sont, égaux, c est, c est, c est ils sont ensemble. Les... Vous pensez qu'ils sont, sont toujours ensemble Ils sont ensemble, sont des libéraux, sont des libéraux ils sont, libéraux, ils sont, ils sont ensemble. C'est-à-dire, que le président, il avait dit que, il avait dit qu il que veut que les libéraux, puissent être au pouvoir pendant 50 ans. On l'a vu, on, on, on voit nettement. Le, le rassemblement des libéraux, les, les, les, les PDS, les, les, les, les russes sont tous les mêmes. Donc, il n'y a pas de séparation. Donc, Ça, vous avancez des... la, la thèse euh, du complot pour que les libéraux règnent encore. Oui, oui. Oui. Bien sûr, il y, y a un deal entre, entre, entre, les, entre les libéraux. Et aussi, c'est un géopolitique il et que c'est un jeu, mais pas, mais pas une séparation. On ne peut pas dire de séparation, mais ils sont il il en train de faire des, des, un échec et mat. C'est ça. Euh, Matissal, il va il il être élu, ou bien sa, sa partie politique, APR, ou bien. Idrissek aussi, il va être, être présent en 2024, ils vont jouer ils ont leur carte à jouer, ils vont les, ils vont ils voter de sens c'est ça c'est ça qui qui se passe donc cette géopolitique je pense, je pense aussi que l'opposition qui est radicale lance système aussi ne doit pas se mêler de, ce, de ces de c'est ça bon, c'est ce qui, qui, qui me fait mal mmh. c'est que quand je vois des des, des, des, des la force les euh, forces de la nation F24 puissent rassembler les les libéraux les, les, les, les socialistes, les de les les les les, les, les, les monde le monde fait mélange. De... Je ne pense pas que pas que ce, ce, ce, ce, ce puisse aboutir les un résultat que les Sénégalais les les Parce les les que c'est il, il, il sec, les mieux étonné. Il sort du de qui sort de, de, de l'APR, frustré parce qu'il n'est pas président de l'Assemblée nationale. Quand il, quand il intègre les F24, les forces de la nation, ceux qui ont combattu pendant presque 10 ans, 12 ans, en l'opposition. Donc, euh, je, je, je, je ne pense pas que, euh, que ça puisse aboutir à des résultats adéquats. Euh, parlons aussi euh, de la rencontre euh, entre le président Idriss Seck et le président Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette rencontre, en tout cas, euh, soulevée ou bien même confirmée par le leader du parti Réumi, Idriss Seck Bon, a, le, président, le, président, euh, le président Sonko euh, nous a habitués à faire des déclarations. On l'a vu quand il, a, quand il est sorti de, de, de, du bureau des de droits et des justes. Il a fait une déclaration. On dit on, on, on, il nous a habitués à faire des déclarations à chaque, à chaque fois qu'il a reçu un émissaire de donc politique. Donc, il l'a fait aussi quand il a reçu Mélenchon et sa délégation. Mais ce qui est étrange, ce qui est bizarre, c'est que le président, euh, son groupe, n'a pas dit mot par rapport à sa rencontre avec Idriss Seck, et le président Idriss Seck a dit qu'il a passé la prière de Timis et de guerre avec le président avec le et il a passé la prière de Fallas avec avec Ousmane Sonko, et ça c'est quelque chose qui est très grave et ça ne peut pas passer en ça ne peut pas passer comme ça donc, on, on, donc il, doit, il doit clarifier cette rencontre, le président Ousmane Sonko. On l'attend le peuple plus. Le tout plus sénégalais l'attend pour dire au Sénégalais qu'est-ce qu'il a dit exactement à, à Idrissek et qu'est-ce qu'Idrissek qu lui a dit. Parce que être là à dire que si le chef de l'opposition, donc, si tu si vois le chef de l'opposition, aller vas-y, ça c'est trop facile. Donc, on ne peut plus continuer à faire des comprimations, à faire des films dans les maisons des hommes politiques et sortir. Avec qui parlait des Sénégalais comme si de rien n'était. Donc, ça, ça ne peut plus continuer. Donc, le, le protocole de, de Citicol Gondi, il faut que ça soit très clair. Qu'est-ce que Idriss Sek et Ousmane sont. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont été dit et qu'est-ce qu qu qui était. qu'est-ce qui, qu qui a sorti de cette rencontre mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, ça, il, il faut que les gens. Et le de ce quoi De cette rencontre Voilà il faut que les journalistes ne pourquoi pas les, pourquoi les journalistes ne posent pas ce débat parce qu'on avait, on, on, on avait tous dit, le, le protocole de euh, entendu le protocole de, de conakry entre euh, de et, euh, et Macky -Sall. Non, mais il y a un vrai porte-corps euh, de, de, de cette école-gouverneur avec Ibn et, et, et, et, et son Et Je ne pense pas. Je, je vois que si les journalistes sont complices, pourquoi ils ne posent pas le débat Qu'est-ce que Ibn et ou sont sont dit qu Qu'est-ce qu qui s'est passé entre eux Donc, du, si de sortir pour dire que je si suis le chef de l'opposition et Ousmanson pour dire que sur le libérateur de l'opposition, donc, non, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est que... Ousmane et ce qui se sont dit? D'accord. Et le président Macky Sall, qui appelle au dialogue, pour vous, Ardonning, est-ce que l'opposition doit répondre à cet appel? Bon, le, le dialogue, ça arrange l'opposition. Parce que euh, le F24, leur commission, ce qu'ils veulent, c'est pour la situation des articles 29, 30, 57. Et aussi, si on supprime l'article 29, si on prend dans même le mêmeisme donc il pourra être euh, candidat. Et aussi, okay. on, a, on a aussi deux cas, le cas de Karim Wade et le cas de Khalifonçal, qui, euh, qui, mm, qui, qui, qui ne peuvent pas être encore candidats. Donc, donc s'ils si, si, si, vont suivre ils vont, ils vont, ils vont au, au dialogue, je pense que ça, ça leur arrange. Le président Baksal, le président par contre, lui, qu'est-ce qu'il qu qu qu qu attend par, par dialoguer, qu'est-ce qu veut pourquoi il veut dialoguer, parce qu'il veut dialoguer pour, pourquoi, parce qu'il veut, euh, il veut euh, être candidat en 2024 -20'. et il ne veut pas de tension politique, il ne veut pas être le peuple il ne veut pas, il veut pas euh, un soulèvement populaire, il l'a dit il a dit que la dème, lui, le président bulkiel, il veut protéger la démocratie, mm. donc s'il appelle au dialogue, c'est pour négocier avec une euh, leur dire que moi, je suis euh, prêt pour administrer Calibard, Khalifa Salou, et peut-être supprimer la Cité ou bien la 30, pour que, ou bien le, le faire une réforme sur la Cité 2037, pour que si on condamne, condamne même Ousmane Songho, euh, donc Ousmane Songho pourra être candidat. Aussi, je suis prêt aussi pour que, je vous dise aussi, qu'on qu qu qu qu euh, qu négocie Ma candidature en 2024. Donc, je vais être candidat. Donc, si je fais ça, vous aussi, vous, vous devez accepter la décision du conseil constitutionnel C'est ça. D'accord. Peut-être dernière question, Ardo Nying. Euh, vous évoluez dans, dans, dans l'agriculture pour vous euh, ou bien quelles sont les difficultés que les agriculteurs euh, rencontrent au Sénégal? Juste une minute, voilà. Bon, c'est ça. Les difficultés, ce sont les difficultés de financement. Oui. Nous, avons, nous avons des, des, des séries de difficultés pour, pour financer nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos, nos campagnes agric, agricoles. Oui. Le président Maxal a dit qu'il a, qu a éjecté 100 milliards d'équipements agricoles, des de tracteurs et, qui, et consorts. Donc, espérons qu'ils qu arriveront qu arrive aux bénéficiaires. Bon. C'est ça, ça le problème au Sénégal. Si on ne règle pas le problème de la corruption, donc, on a beau euh, mettre des milliards dans, dans l'agriculture, mais ça n'arrivera jamais aux, aux, aux producteurs. C'est ça notre problème. Mais ouais, espérons que vraiment que ces 100 milliards puissent arriver aux, aux producteurs, puissent arriver aux, aux agriculteurs pour qu'on qu puisse en bénéficier. Voilà. Ardoningue, je vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup, Monsieur Moro. Oui, et je rappelle que vous êtes activiste républicain, euh, conseil départemental de Tivavon, conseil municipal de Noto Gouijama, de Noto de Noto.